Salut les amis Aujourd'hui, on va reparler de peur. Un sujet qui semble en voie de développement. Dans nos pays. Dans nos pays. Attends, un truc qui est paradoxal. Regarde. J'écoutais tout à l'heure un monsieur qui s'appelle Idriss Aberkan. Je ne sais pas si tu connais ce monsieur. Euh, et moi, il m'avait marqué quand il parlait de l'économie de la connaissance où il disait que c'est une nouvelle économie qui est basée, selon lui, sur le fait que partager de la connaissance, c'est quelque chose qui est infini, qui n'est pas limité, contrairement à la partie matérielle, tant qu'on reste sur les aspects de, de, de faire du commerce de matériel. Si on va et on s'intéresse à l'information à et la manière de transmettre du savoir, c'est pour ça que lui, il parle de l'économie de la connaissance, on remarque que c'est infini. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est que je le vois, moi je le constate dans les demandes que je reçois et dans ce que je peux lire hein, en me renseignant autour de moi, c'est que on a affaire à un nombre de personnes toujours plus croissant qui a peur. Et quand je dis qu'il y a peur, c'est vague, c'est vaste, c'est vaste plutôt. Parce qu'il y a plein, plein, plein de peurs différentes. Je ne vais pas les lister là, ça serait beaucoup trop long. Mais régulièrement, vraiment, dans ce que je dis, c'est j'ai peur d'eux, j'ai peur de ce qui pourrait se passer, j'ai peur qu'il m'arrive ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Tu vois, on a peur euh, de perdre notre travail, on a peur euh, d'être de, de, de, de, séparé peut-être de notre conjoint, on a peur euh, de prendre l'avion, on a peur de conduire on a des crises d'angoisse dans telle et telle situation enfin c'est un truc de dingue parce que, en fait à l'opposé de ça on n'a jamais vécu dans un monde avec une telle sécurité je parle de nos pays de là où tu peux m'écouter a priori si tu peux m'écouter c'est que tu as un appareil pour te permettre de le faire c'est que tu as internet d'accord euh, les véhicules qu'on utilise sont de plus en plus sophistiqués avec un tas de systèmes d'assistance hein, bon, qui nous compliquent pas mal aussi la vie finalement, aussi. Mais tu vois, les routes, euh, les, les... Enfin, tout est fait de manière à ce que ça soit quand même de plus en plus sécure, je ne sais pas, ça ne se dit pas sécure soit de plus en plus, qu'on baigne dans de la sécurité. Bien en fait, paradoxalement, ce qui se passe, c'est que plus on augmente l'aspect sécurité, plus les angoisses liées à des peurs, ce que j'appelle des papes, tu vois, en projection, plus ça augmente ça. C'est quand même paradoxal. Parce qu'on devrait avoir un confort de vie qui est de plus en plus grand, et au lieu de ça, on a affaire à une partie grandissante de la population qui vit dans un monde de plus en plus étriqué euh, à cause des peurs qu'elles subissent. Tu vois, il y a des personnes à un moment donné qui m'avaient fait des remarques, d'ailleurs, ça fait un moment que j'en ai plus à ce sujet-là, mais euh, qui me disaient Et aïe, comment tu peux conduire et tourner une vidéo en même temps que tu conduis, c'est très dangereux. Alors que, excusez-moi les amis, pour ceux qui pensent ça, mais là, je suis en train de regarder la route. Parfois, je vais te regarder et toi. Mais je ne suis pas en train de regarder le passager à côté de moi. Bon, il n'y en a pas là. Mais s'il y avait un passager à côté, je serais plus distrait que quand je suis en train de regarder la route et de te parler. Je peux très bien être en train de me parler dans mes pensées. Est-ce qu'on dit que c'est dangereux c'est un exemple que je te donne parce que ce que je veux juste amener à réaliser, c'est qu'en fait, on est manipulé. Alors, attends, il y a un cycliste là qui traverse la route. Voilà. On est manipulé à notre insu, en fait, par des médias, par tout un tas de supports d'informations qui viennent entrer dans notre cerveau sans même qu'on s'en rende compte et je pense hein, que c'est une des grandes explications de cette augmentation de nos peurs parce qu'en fait tu vois on est touché par tous les documents qu'on reçoit euh, on regarde même l'école moi je vois dans des documents que je reçois de l'école pour nous mettre en garde de certaines choses avec les enfants ça vient cultiver et, et créer des peurs les enfants, pareil, moi je vois en écoutant mes filles, il y a des trucs dont elles me parlent. Je me dis, mais d'où est-ce qu'elles sortent ça Elles se font bassiner par des informations qui viennent susciter des peurs sur des trucs imaginaires qui pourraient se produire. Et c'est. Le problème, c'est que c'est endless, c'est sans fin ce truc. Hein, tu vois euh, Et surtout, ça nous imprime le cerveau, ça nous imprime la tête, ça nous pollue complètement. Euh, Pareil pour les maladies. Ici encore, là au où, où je suis, tu le vois peut-être quand je roule, là, mais je suis dans des espaces de nature, on est vraiment dans la nature, là où on est. Mais là où on vivait avant aux États-Unis, il y avait carrément un tas de panneaux d'affichage qui parlaient sans arrêt d'analyse, de tests, de trucs à faire pour pouvoir anticiper sur le cancer, sur la, le risque d'AVC, le risque de crise cardiaque, enfin, tous ces trucs-là. Ce qui fait qu tant te... les panneaux étaient même affichés devant les feux, euh, les feux tricolores, euh, là où on était arrêté avec la voiture, qui m'a un peu le délire. Et qu'est-ce qui se passe, d'après toi, quand on est bombardé à longueur de journée d'informations comme ça bah, forcément, ça vient nourrir quelque chose qui est déjà là en nous, cette peur, elle, elle attend que ça, finalement, d'être nourrie. Tu vois, c'est comme si tu arroses une plante, tu arroses une plante ou tu arroses une graine, tu lui mets les bonnes conditions, elle va germer. Et là, ils nous mettent, avec toutes ces informations, dans des positions, des, des situations qui viennent nourrir nos peurs. Les peurs, elles sont nourries par notre mental. C'est pour ça que je te parlais euh, dernièrement, si tu es dans le groupe euh, WhatsApp, tu as reçu hier une information, je te parlais d'un discours qui s'appelle « Le Dictateur », je crois, ouais, « Le Dictateur », qui avait été fait par Charlie Chaplin en 1940, qui est encore tout à fait d'actualité dans ce qu'il exprime, c'est incroyable. Je te recommande d'aller l'écouter si tu ne l'as pas encore écouté, ou de le réécouter, et réécouter, et réécouter. Mais, à un moment donné, il fait une remarque où, euh, finalement, ça démontre bien qu'on est beaucoup trop on n'est pas assez dans le ressenti de nos sensations de ce qu'on vit et beaucoup trop dans nos pensées et donc je dirais voilà beaucoup trop dans notre mental euh, parce que c'est le mental qui vient nourrir tout ça regarde j'aime bien imaginer le mental comme ça comme un singe qui veut monter et descendre d'un arbre mais il n'arrête pas de monter, descendre monter descendre monter, descendre il est un peu cinglé, celui-là, tu vois, sans arrêt, il bouge. Et nous, toi, moi, on est pris en otage par ce singe qui monte, qui descend et qui nous épuise. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça bah, Moi, je vais te parler d'abord des fausses solutions. Regarde, combien de personnes utilisent... Des informations qui viennent encore compléter, nourrir le mental un petit peu plus. Ce qui fait que les difficultés, les peurs restent puisque le mental, lui, il est alimenté. Combien de personnes utilisent des produits qui leur sont prescrits pour justement ralentir, diminuer les crises et les angoisses en se shootant, en se droguant Je ne vais pas parler de euh, à qui bénéficie tout ça, tu le sais très bien. Mais sans amener aucune solution puisque là, on est juste en train d'essayer d'éteindre un feu, tu vois, euh, toutes ces angoisses, ces peurs, ces crises, il y a un feu qui est attisé sans arrêt par les médias, les informations, les contenus qui viennent te rentrer dans la tête, ce qui se passe, ce qui se déroule sous tes yeux, ce dont par les gens aussi peut-être dans l'entourage, dans le milieu dans lequel tu vis. Et Finalement, je pensais que j'appelle ça des fausses solutions parce que pour certaines d'entre elles, au mieux, elles diminuent un petit peu les symptômes, mais elles n'enlèvent pas la cause, ce qui fait qu'il y a toujours tant qu'il y a toujours quelque chose, tu vois, qui vient souffler sur les braises. On va dire que ta peur, c'est comme des braises. On pourrait prendre cette image-là, tu vois, des braises, et que tous ces médias, toutes ces informations viennent souffler dessus, sur ces braises, pour euh, donc les pff, tu vas leur donner plus de puissance. Euh, là où tu prends du produit de la chimie, tu vas euh, mettre quelque chose ou jeter un peu d'eau sur les braises, mais de l'autre côté, ça continue à souffler et ça continue à alimenter le feu. Tu vois. Donc, dès que tu vas arrêter de prendre ce qui permet de calmer les symptômes, bah, ça va remonter, ça va revenir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup et eh bien, regarde, pour un feu, qu'est-ce qu'on fait quand on veut éteindre un feu On le prive d'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, le feu étouffe. C'est le système de certaines poudres à qui enlèvent l'air, euh, l'oxygène, sur le feu, ce qui fait que le feu étouffe, le feu s'arrête. Alors nous, on ne va pas enlever notre oxygène, on a quand même besoin d'accord, pour vivre. Par contre, on peut enlever diminuer déjà les sources d'exposition et regarde, rien que si tu commences par faire une diète médiatique c'est à dire de ne plus laisser les médias euh, alimenter ton cerveau il va y avoir un changement, ça va se passer petit à petit, tu peux utiliser je parle beaucoup ces temps-ci le pouvoir de la gratitude gratitude c'est comment alimenter euh, nourrir les choses pour lesquelles tu as de la reconnaissance. Donc plutôt que de continuer à souffler, tu vois, à nourrir, à souffler sur les braises de ce qui te fait pas plaisir, de tes frustrations, ben là tu arrêtes de souffler là-dessus et tu vas souffler sur les braises de ce pourquoi tu as de la gratitude. Qu'est-ce qui va se passer forcément Ça va aller mieux. Après, tu peux utiliser Justement, je te parlais du fait qu'on n'est pas assez dans le ressenti. Bah, tu peux utiliser ce qu'on appelle la méthode Tipeee ou tu peux utiliser le fly. Euh, oui, je sais, je n'ai pas encore détaillé tout le contenu du fly. Je vais le faire euh, très prochainement. J'attends que mes filles reprennent l'école pour me remettre en mode euh, création de programmes et de formation. Mais ça va venir. Mais déjà, tu peux utiliser ce que tu as déjà là, dans les programmes. Euh, quand tu utilises la méthode Tipeee, tout est bien décortiqué dans, mes, dans les programmes que tu trouves sur Livre Sans Peur. Et il faut juste que tu l'utilises. Parce que qu'est-ce qui se passe très souvent C'est tellement simple. C'est tellement simple que tu vas l'avoir, le programme, ou tu vas à une conférence, ou tu fais une formation, ou tu vas voir un praticien. Ça n'a pas fonctionné comme tu voulais, tu n'as pas le résultat. Tu dis, marche pas, c'est pas pour moi. Ou c'est des conneries. Ou... Aussi, tu vas dire, c'est tellement simple, c'est beaucoup trop simple. Si c'était aussi simple, ça se saurait. Et moi, en plus de ça, je suis différent des autres et que moi, ça marche pas. Bam, fin de l'histoire, tu as fermé la porte. Et pourtant, et pourtant, ta porte de sortie, elle est là. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup du trio et que j'appelle des graphes maintenant, où on utilise le pouvoir des défis. Ou des challenges, tu vois, des actions que tu entreprends, de, mais de manière régulière on combine ça avec la culture de la gratitude de ce, pourquoi on a la reconnaissance plutôt que l'inverse et le F, donc des graphes le F, le fly, fly où on utilise on laisse en fait s'activer le mode sensoriel qui est dans notre corps pour pouvoir réguler les peurs, parce que les peurs, elles sont pratiquement tout le temps euh, liées au mental, alimentées par le mental. Et à partir du moment où tu vas apprendre à observer ce qui se passe physiquement dans ton corps, au moment où tu as peur, déjà, ça va te ramener dans l'instant présent, dans le moment. Et tu vas voir qu'il se passe quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas en le faisant une fois, tu vois en ayant fait un test comme ça, que tout va être révolutionné. Ça te demande de créer des nouvelles habitudes. Parce que là, pour l'instant, si tu souffres, toi, de peur, tu peux commencer à les lister, d'ailleurs, tes peurs, au fur et à mesure que tu les rencontres, euh, c'est que tu es beaucoup dans le mental. Et c'est normal, c'est le cas de la majorité de la population dans nos pays. Pourquoi Parce que depuis des années et des années, et nous, en l'occurrence, depuis qu'on est tout petit, on nous emmène dans le mental, on nous emmène aussi dans le besoin de possession euh, matérielle pour résoudre nos problèmes et nos difficultés. Tu vois. Quand on aura tel objet, tel matériel, tel bien, tel truc, on sera heureux, on sera bien. Alors qu'en fait, c'est déjà là, c'est déjà là à l'intérieur, mais ça ne peut s'activer que si on commence par aller dans le ressenti, tu vois, à cultiver le ressenti. Donc, ce que je te propose... On, a, on va en reparler euh, ces prochains temps-là pour bien planter le cadre de l'année. Mais c'est déjà de, de commencer par te poser la question, ok, liste un, un petit peu, si tu as envie, si ça t'intéresse, ce dont je te parle là, les choses qui te font peur. Liste les peurs. Sans euh, les juger, sans, tu vois, émettre un, un avis euh, là-dessus spécifique. Et puis, tu euh, vas observer quand... Alors attends, ça bouge un peu, j'ai décroché mon appareil là. Quand... Euh, tu vas vers la peur, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'elle est encore là Est-ce qu'elle se dissipe Est-ce qu'elle s'évapore Est-ce que tu arrives à aller vers cette peur ou vers tes peurs Et teste déjà en en prenant une, puis après une autre, puis une autre, puis une autre. Tu vas voir qu'il se passe des choses. Il y a un programme qui est vraiment dédié aux projections des peurs. Tu vas voir sur le site de vivesanspeur.org et tu vas sur l'onglet formation, tu verras, il y a un programme qui parle des papes. Papes, ça veut dire Peur d'avoir peur. C'est les peurs par projection. Et ça, ce programme-là, il va t'aider, comme d'ailleurs l'a aidé Sandy qui nous a beaucoup partagé ses, ses, tout ce qu'elle a fait ces derniers temps pour aller au-devant de ses papes. Je dirais que Sandy, c'est la, la master chasseuse de papes ces dernières semaines, du moins dans ce qu'elle a partagé. Et tu verras que toi aussi, tu peux aller au-devant de tes papes et leur mettre une claque au fur et à mesure quand tu sais utiliser les bons outils, et là je te parle de l'outil de la régulation, une fois que tu vas vers cette peur. Comme ça, si tu rencontres cette peur, si vraiment elle se manifeste et qu'elle te bloque, tu sais quoi faire, et tu verras qu'à partir de là, euh, ça change la chose. Imagine juste ce que ça pourrait donner. Je pense que c'est même difficile à faire comme exercice, hein, tant qu'on est victime des peurs, mais imagine qu que ça pour... à quoi ta vie pourrait ressembler. Commence par ça comme exercice. Puis on, on, on se retrouvera dans d'autres vidéos, d'autres partages. Tu peux aller d'ailleurs sur le, le site de vives sans .org pour demander à t'inscrire à, à ma liste d'emails privés, puisque je publie régulièrement des emails. Et je publie aussi quotidiennement sur un groupe WhatsApp expérimental. Tu verras, quand tu t'inscris aux emails privés, tu reçois un mot euh, qui te dit « Tiens, regarde, essaye s'il y a encore de la place, tu peux peut-être euh, nous rejoindre sur le groupe WhatsApp. » Parce que tu verras, tout ça, ça t'aide à aller de l'avant, à aller vers… Euh, Justement, tes peurs, et, et tu vas voir que petit à petit, elles vont disparaître. Tu vas voir que tu vas te dessiner une vie qui est nouvelle. Donc, imagine maintenant ce que je te disais juste avant. À quoi elle pourrait ressembler ta vie si elle n'était pas conditionnée Attends, je ne sais plus où mettre les mains pour tenir cet appareil. Si elle n'était pas conditionnée juste par les peurs, tu vois, par tout ce que tu dois éviter et fuir. À quoi elle pourrait Ressembler et mets-moi un mot. Tu peux m'envoyer ça euh, par email ou aller sur le, le site de vivresanspeur.org. Il y a une zone de chat et puis là tu mets un mot. Tu dis bah voilà Eric, moi si j'avais pas peur dans un monde idéal, ma vie ressemblerait à ça et je pourrais faire ceci et cela. Euh, et puis tu verras que ça va déjà t'amener vers quelque chose de nouveau. Ça va peut-être te donner l'envie d'aller vers tes peurs. Je te dis à bientôt pour des prochains partages. C'était Eric. Salut.